L'application Teams se retrouve en ligne dans Office 365. Avec un navigateur, il s'agit de taper l'adresse suivante « https 2 office Sur la page d'Office 365, on ouvre l'application en ligne Teams. À la première utilisation, une fenêtre offrant l'installation de l'application devrait s'ouvrir. Il s'agit de cliquer sur «Installer Microsoft Teams». Si on ne le fait pas, il est toujours possible d'installer plus tard l'application depuis le menu du profil en cliquant sur Télécharger l'application de bureau. Une fois le téléchargement effectué, le logiciel devrait s'installer par lui-même. Si ce n'est pas le cas, il suffit de lancer l'application d'installation. Une fois le logiciel installé, pour s'y connecter, il faudra utiliser son compte utilisateur du cégep suivi de acommercialcegeplimoilou.ca Voici l'interface de Teams. Le menu de contrôle se trouve sur la colonne de gauche. Le bouton Activité affiche tout ce qui a été ajouté dans Teams à votre égard. Ça peut être des communications de votre enseignant ou des messages ou réactions de d'autres étudiants dans des travaux d'équipe en cours. Le bouton Conversation permet de suivre toutes les discussions en cours ou passées avec votre équipe ou encore avec les enseignants. En cliquant sur chacune des conversations, on peut voir le fil de celle-ci. Il est possible d'ajouter les contacts en utilisant l'adresse courriel de la personne choisie. À droite de la liste de conversations, il y a une fenêtre de clavardage. Cette fenêtre permet de participer aux conversations en ajoutant des messages ou des réactions. On peut aussi ajouter des documents via cette fenêtre en cliquant sur l'icône « Joindre » ou encore en y glissant le document directement dans la fenêtre ouverte de clavardage. Chaque document ainsi ajouté se retrouve disponible ensuite en cliquant sur le menu « Fichier de la conversation en cours ». Le bouton « Équipe » contient chaque groupe de classe auquel un étudiant fait partie. En sélectionnant la tuile d'une équipe de classe, on accède à la fenêtre de notification de ce cours. C'est à cet endroit que les enseignants lancent habituellement leur cours en ligne. Le bouton « Devoirs » contient la liste des devoirs qui ont été ajoutés par l'enseignant. Le bouton « Calendrier » donne accès au calendrier Outlook de Office 365. Le bouton « Fichier » permet d'accéder à tous les documents qui ont été ajoutés pour un utilisateur, que ce soit par ordre de remise, par téléchargement ou encore dans son espace OneDrive. Il est aussi possible de communiquer par voix, par vidéo ou présenter un écran par Teams. Cependant, en temps normal, les classes se feront avec une autre application, Zoom. Voici malgré tout un petit survol de ces fonctionnalités dans Teams. Dans la fenêtre de conversation, en haut à droite, se trouvent trois boutons. Le premier sert à la communication vidéo. Le second à une communication vocale. Et le troisième à la présentation de son écran. En activant l'une de ces fonctions, on lance la communication avec tous les utilisateurs qui ont accès à cette page de conversation. Le menu présentation donne le choix d'afficher tout le bureau de l'ordinateur ou plus simplement à l'affichage d'une seule application à ses interlocuteurs.